Vous le savez, j'aime tester les aspirateurs robots sur ma chaîne. Les constructeurs d'aspirateurs robots font tout pour nous simplifier la vie, font tout pour qu'on ait presque rien à faire. Facilité de programmation, facilité d'utilisation, facilité d'entretien. Je vous avais proposé il y a quelques temps un test d'un aspirateur robot avec une base aspirante. Cette technologie de base aspirante vient d'être lancée aussi chez Roborock. Oui, Roborock nous propose depuis quelques jours une station qui va permettre la vidange de l'aspirateur robot de manière automatique. Je teste cette station avec le Roborock S7 aspirateur robot et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comparative entre le Roborock S7 plus la station face au iRobot Roomba i3+, Plus que j'avais déjà testé sur la chaîne. C'est parti Commençons par parler déjà de la différence entre les deux bases, les deux stations d'auto-vidage. Tout d'abord, parlons un petit peu du design. Côte à côte, on voit quand même une différence, une différence de design entre les deux. La station Roborock a un style plus compact. Elle est constituée de deux compartiment, un compartiment pour recueillir la poussière, la poubelle de la station qui a une capacité de 1,5 litre, c'est la partie de droite et la partie de gauche c'est la partie qui va gérer l'aspiration. A contrario la station d'autovidage de chez iRobot est plutôt uniforme, elle se présente plutôt sous forme de tour et on aura au sommet la trappe pour accéder au sac, elle sera donc plus haute mais moins large. Le gros poids commun entre les deux systèmes c'est qu'ils vont permettre de nous simplifier la vie Car les aspirateurs robots vont directement se plugger à la station qui va aspirer le contenant de l'aspirateur Le but c'est de ne plus avoir à vider l'aspirateur toutes les semaines, tous les jours, tous les 2-3 jours Là on va aller sur une vidange de la base de la station plutôt mensuelle voire bimensuelle les deux marques annoncent une utilisation de nettoyage jusqu'à un mois sans vidange. Ce qui est plutôt pas mal. Après, on va avoir du coup quelques spécificités, quelques différences entre les deux stations. Car oui, la station Aerobot est un peu plus sommaire. Elle est un peu plus sommaire parce qu'elle nous permet simplement d'avoir des sacs. Des sacs qui vont du coup contenir la poussière qui sera aspirée de l'aspirateur robot. Alors que chez Roborock, on nous propose à la fois... La poubelle que je vous ai dit à droite la petite poubelle de la station qui va être compatible avec ou sans sac. Oui avec la nouvelle station Roborock on aura bien entendu plus la nécessité de vider l'aspirateur robot à chaque nettoyage mais il sera possible d'utiliser la station avec ou sans sac avec des sacs de 1,8 litres ou simplement laisser le bac poubelle de 1,5 litres sans sac. On va pouvoir retirer ce bac et le vider à quoi sert du coup l'usage des sacs ça nous permet de garder et de ne pas avoir à se salir, par exemple, avec des poussières assez fines. Ça va permettre de préserver ceux qui sont un petit peu sensibles à la poussière, aux acariens, etc. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que cette station, au bout de quelques mois, il n'y aura potentiellement pas besoin d'acheter des sacs supplémentaires. Donc, pas de coûts supplémentaires. Je vous disais que la station robot était plus sommaire parce que oui la station Roborock a aussi une intelligence derrière via l'application et surtout via le développement de ce produit. D'usage général la station d'autovidage Roborock grâce à une puissance constante va aspirer et vider le bac de poussière de votre aspirateur robot. Mais elle va aller au delà de ça car via des algorithmes intelligents de dépoussiérage développés par Roborock, la station va ajuster la vidage en fonction de l'utilisation, de la durée du nettoyage ou de la dernière vidange, voire même en fonction de l'heure de la journée. Tout est mis en œuvre pour rendre la vidange la moins perturbante possible car je vous l'avais dit dans le test du Roomba i3 plus lorsque il y a le vidange on l'entend on l'entend on l'entend elle est toujours très puissante alors que là ça va être en fonction de tous ces paramètres ajustés au delà de ça la station va détecter si par exemple le bac poubelle de l'aspirateur robot n'est pas présent bref il y a une sécurité autour de la vidange sur les deux marques il va être possible du coup de lancer la vidange via l'application ou alors que la vidange se fasse automatiquement lorsque le robot vient à la station. Automatiquement en fonction bien entendu de l'intelligence pour Roborock. Voilà les différences entre les deux stations. Maintenant parlons un petit peu de différences dans l'utilisation. Parlons maintenant des différences dans l'utilisation. Je vais comparer l'utilisation d'un Roborock S7 avec la station à un Roomba i3 plus avec la station. Tout d'abord, brièvement, pour vous faire un petit comparatif des deux aspirateurs en eux-mêmes, vous allez voir que il y a beaucoup plus de fonctionnalités côté Roborock. Le Roborock S7 va nous permettre à la fois d'aspirer, mais aussi de laver. C'est un robot aspirateur serpillière Pour vous dire les grandes lignes de ses fonctionnalités, il va avoir une serpillière à vibration sonique qui va permettre grâce à ses vibrations de mieux désincruster le sol. Le Roborock S7 peut reconnaître un tapis et du coup lever la serpillière de façon à ne pas imbiber d'eau le tapis. Le Roborock S7 est équipé de nouvelles brosses entièrement en caoutchouc qui vont permettre de déloger les saletés. Mais surtout, ce qui va vraiment changer dans l'utilisation du robot par rapport au Roomba, ça va être sa capacité déjà de cartographier la pièce. Le Roborock S7 va pouvoir cartographier la via différents capteurs il va scanner l'environnement autour ce qui va nous permettre de créer différentes cartes qu'il aura lui-même trouvé et dans ces cartes de dire par exemple des endroits où il ne faut pas aller aspirer au niveau de l'intelligence au niveau du savoir-faire on sera bien au dessus de ce qui est proposé avec le Roomba i3 plus car oui au niveau de Roomba on n'a pas vraiment de capteur c'est un robot qui va cartographier au contact, qui va faire le tour de la pièce et à chaque fois qu'il va rencontrer un objet va du coup raisonner par ok là je ne peux pas, il va tourner autour, autour il va dire d'accord c'est une zone où je ne peux pas et il va continuer alors que le Roborock va scanner ce qui va dire qu'il aura toujours un temps d'avance sur le Roomba parce que le Roomba va voir un obstacle lorsqu'il aura rentré dedans et même au niveau de l'utilisation des applications on va faire un point l'application Roomba est super basique on aura beaucoup moins de fonctionnalités qu'il est possible d'avoir sur l'application Roborock. Je vous le disais, sur l'application Roborock, il sera possible d'avoir une cartographie, sur cette cartographie de donner des zones où on ne peut pas aller, on va pouvoir diviser aussi la cartographie euh, en fonction des pièces, on va pouvoir vraiment aller plus loin même dans les options. Et c'est dans cette application même qu'on va pouvoir paramétrer aussi la station, le mode de vidage sur l'application Roborock. En proposant un mode intelligent, un mode léger, un mode équilibré ou un mode max. Vous voyez, on a beaucoup de paramètres possibles sur le Roborock S7. Avec l'activation la, d'une sécurité enfant, la possibilité de programmation, on va pouvoir changer la voix du robot en fonction de la langue d'utilisation. On va pouvoir faire tous les paramètres que je vous ai dit par rapport au tapis, etc, etc. Alors que sur le Roomba, on sera beaucoup plus limité. Je vous invite à aller voir le test. Outre ces fonctionnalités un peu plus smart, pour moi, la grosse différence va être sur la fonctionnalité laveur. Laveur du Roborock S7. Ça change tout un aspirateur robot ou un aspirateur laveur robot. Dommage que la serpillère ne se change pas encore automatiquement, mais bon... On ne peut pas tout demander donc maintenant lequel choisir Lequel choisir Lequel combo choisir Personnellement j'irai directement sur Roborock. D'avoir créé cette nouvelle station d'autovidage et de l'avoir couplé aux derniers aspirateurs robots qu'il propose c'est vraiment pour moi un atout car c'était le gros point positif chez Roborock parce que l'aspirateur est quand même Basique pour le prix c'est un aspirateur robot très basique mais le fait de plus avoir à le vider c'était vraiment top maintenant que Roborock propose cette nouvelle station je ne vois pas vraiment les réels arguments pour aller chez iRobot au lieu d'aller sur le Roborock surtout que niveau tarif on s'y retrouve l'Aerobot Roomba i3 plus est disponible à 699 euros le Roborock S7 lui se retrouve aux alentours de 500 550 euros et la station qui vient de sortir elle autour des 300, 350 euros. Donc, hors promotion, il faudra mettre à peu près ce euros de plus pour avoir le duo Roborock, Station et Aspirateur S7. ce euros de plus pour avoir un aspirateur robot laveur avec... La technologie de pointe, le lavage serpillère Sonic et surtout toutes ces fonctionnalités smart. Donc vous l'aurez compris les amis, mon choix se porte sur Roborock. Voilà les amis pour ce petit comparatif. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un test complet du Roborock S7 plus la station. Je pourrais vous faire ça tranquillement pour la rentrée. En attendant, la prochaine vidéo, vive à fond, vive à high tech. Je vous mets tous les liens pour la station vient de sortir, je vous mets bien entendu tous les liens dans la description pour retrouver cette station au prix le plus intéressant, pareil pour le Roborock. Merci pour votre soutien et à bientôt sur la chaîne.